Bonjour à toute l'équipe du Chemin des Docs, je m'appelle Julia Pinget, j'ai réalisé le film After Work. Alors comment j'en suis venue à la réalisation documentaire ben, J'ai commencé par un, un parcours en, en histoire et en licence j'ai eu la possibilité de faire une, une expérience autour de film et histoire et c'est là que j'ai découvert le documentaire. On a pu faire un, un essai un, dans le cours, euh, réaliser euh, un petit film historique et euh, j'ai été assez euh, euh, passionnée des, dès ce moment-là. Euh, je pratiquais aussi pas mal la photographie en amateur euh, en parallèle et donc du coup, cette, euh, ces, deux, ces deux aspects, quoi, à la fois la recherche et l'image, euh, bah, Du coup, j'ai pu les rassembler dans, euh, dans ce que je découvrais du film documentaire. Donc là, je me suis réorientée... Euh, Très rapidement dans un cursus cinéma et j'ai eu euh, j'ai pu faire le master métier du film euh, master professionnel métier du film documentaire pardon à marseille euh, où du coup voilà je me suis formée euh, de manière assez euh, polyvalente à la réalisation documentaire sortie de ça en 2017 je me sent... en 2007 pardon je ne me sentais pas les épaules de d'aller de, vers la réalisation tout de suite donc, j'ai travaillé dans différents, euh, pour différentes associations qui travaillaient dans le documentaire de création euh, et beaucoup dans le champ de la diffusion. Euh, voilà, donc j'ai travaillé pour DocNet, une petite société d'édition de documentaire de création qui était basée à Lussas. Donc, Lussas, où il y a le, le, le festival Les états généraux du film documentaire. Donc là, ça a été euh, un formidable lieu pour, euh, pour, voilà, pour découvrir un peu cette... Euh, ce, cet univers professionnel. Ensuite, j'ai travaillé 4 ans pour le festival Anoudouard Sciences et Cinéma euh, à Oulain, à côté du Lyon. Et, euh, et donc là, pareil, euh, comme je travaillais sur la programmation et la coordination euh, du festival, j'ai découvert plein plein de films, plein d'auteurs, plein de réalisateurs, plein de manières de faire des films différentes. Euh, et, et ceux qui m'ont particulièrement intéressée, c'était les films qui, qui empruntaient beaucoup à l'ethnologie et à l'anthropologie. Euh, donc au champ des sciences humaines euh, voilà et donc à partir de 2012 euh, j'ai eu envie de faire mes films euh, et donc euh, à partir de là j'ai voilà, quitté ce, ce poste et j'ai fait une petite formation pour me remettre un peu à jour euh, euh, à Cinedoc à Annecy euh, et donc c'est là qu'a qu commencé euh, l'aventure euh, autour de mon film After Work euh, la genèse de ce film euh, justement elle part de là c'est à dire que euh, Annecy c'est la ville où j'ai grandi ma mère et ma soeur y sont toujours euh, et donc du coup par le... quand je revenais par le train je longeais une friche industrielle qui était très très impressionnante et euh, dans le cadre de, ce... de cette petite formation à Cinedoc je devais choisir un sujet euh, pour le traiter pendant, le... pendant la formation qui dure à peu près trois mois et donc j'ai décidé de m'intéresser à ce lieu qui était euh, du coup les, les anciennes papeteries euh, de Crangevrier. Et donc à partir de là, je, en fait, euh, dans ma tête j'avais très envie d'aborder de, de, euh, le, le devenir des friches industrielles que j'avais croisées un peu partout dans des villes où j'avais pu habiter. Euh, et donc le, la question de qu'est-ce que deviennent ces lieux et est-ce que ces lieux sont encore porteurs de mémoire euh, et comment est-ce qu'ils s'intègrent, euh, Quel devenir ils ont aussi dans la ville euh, Voilà, c'était plein d'interrogations qui me, qui me passionnaient à, à ce moment-là. Et donc, euh, du coup, là, euh, aborder cette friche, c'était euh, la possibilité de, de répondre à cette question. Et ça a croisé euh, de manière euh, euh, tout à fait inattendue le fait que euh, le projet de réhabilitation euh, des papeteries, donc pour qu'elles deviennent les papeteries Image Factory, euh, c'est mis en, en, en place euh, cette année-là, donc c'était euh, vers 2012. Euh, et donc mon, mon envie de portrait d'une un, friche a croisé le, le, projet, euh, le projet de réhabilitation et de patrimonialisation du lieu, et donc c'est là qu'a qu'a démarré le, le projet de film, parce que du coup, après, le, après donc euh, pour lequel j'avais fait La vie, euh, le, ah, le, vie c'est pas l'usine, c'est après, euh, donc j'ai décidé, euh, j'ai rencontré Jean-Baptiste Fribourg, le producteur du film, et, euh, et on s'est lancé dans, dans cette euh, idée de film là, autour de, du devenir de la friche, et, et donc, au fur et à mesure des années, puisque du coup, c'est un projet qui s'est étalé sur, sur 10 ans, euh, le film s'est élargi euh, aux Forges de Cran et plus largement à la ville de cran Juvrier, donc euh, ancienne, petite ville euh, industrielle. Et donc, euh, et donc, le film est devenu euh, After Work, c'est-à-dire un, un film qui euh, interroge euh, le devenir d'une euh, ancienne euh, euh, ville industrielle et, euh, et les mutations du travail. Voilà, et donc j'aurai grand plaisir à, à, à, en, à échanger plus amplement avec vous sur ce film, euh, dans le cadre de, des chemins du doc, euh, en espérant voilà, que, que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Euh, en tout cas, je serai ravie de vous rencontrer, et donc je vous dis euh, à bientôt.